j'espère que vous allez bien hyper contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, même si c'est pas une vidéo euh, que j'aurais aimé faire en ce mois, mais bon euh, c'est comme ça, vous euh, vous connaissez sûrement les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvée euh, dernièrement donc vous savez peut-être pas toutes, mais la plupart, vous savez sur euh, Instagram, Instagram, je vous ai annoncé la bonne nouvelle, que j'ai accouché il y a une semaine de ça. Donc oui, euh, ma fille euh, Noor est née le vendredi passé 18 mai 2018 à 14h18 et on est... Elle a chamboulé notre vie, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, bref. Donc euh, voilà, j'ai passé deux nuits à l'hôpital, euh, j'avais hâte de rentrer chez moi, ma fille me manquait terriblement. Donc voilà, euh, je, est, je suis rentrée avec le bébé et euh, c'est vrai que c'est toute une vie qui, qui change. C'est un quotidien qui, qui a carrément changé. Donc euh, j'essaie de trouver mes repères petit à petit, c'est pas évident de faire ça du, du jour au lendemain. Donc euh, j'essaie de to settle down. De, de, de trouver mes repères de, de me poser de, de me faire une routine etc donc je m'excuse de pas pouvoir euh, de pas avoir eu l'occasion de vous filmer des vidéos spéciales mois de ramadan mais je vous promets que je vais faire de mon mieux pour me rattraper en ce mois sacré d'ailleurs je vous souhaite un très bon ramadan à toutes et à tous euh, inshallah ce mois-ci euh, sera une occasion pour euh, nous tous de euh, se remettre en question et euh, voilà, de changer euh, certaines habitudes et de, de, de, de renforcer sa foi et de voilà, prier plus, lire plus de Coran, etc. Donc j'espère pouvoir vous filmer euh, deux trois vidéos concernant ce mois-ci. Euh, en tout cas, je ferai de mon mieux pour, vous ra pour rattraper mon absence. Et puis, euh, si vous avez des questions concernant mon accouchement, Comment ça s'est déroulé euh, Ou euh, voilà, peu importe la question, que ce soit sur ma, ma fin de grossesse, mon accouchement, etc. Mettez-moi les questions en commentaire, j'essaierai de répondre à ça euh, en FAQ, en, euh, dans une vidéo foire aux questions. Mais aujourd'hui, ça sera une vidéo vraiment très brève, puisque j'ai envie de vous montrer les nouveautés que j'ai reçues avant mon accouchement, avant l'arrivée du ramadan. Euh, j'ai reçu des nouveautés du site chin comme chaque mois et j'ai envie de vous montrer ça très rapidement, puisque il euh, y a pas mal de choses qui sont vraiment très très sympas, surtout avec l'arrivée du printemps, de l'été. Euh, ils ont beaucoup de nouveautés et d'ailleurs, ils ont des nouveautés hommes, enfants, bébés, c'est un truc incroyable. Ils ont même des couvre-lits, ils ont intégré plein de choses dans le site. Et euh, si ça vous intéresse aussi, dites-moi aussi en commentaire. Peut-être que la prochaine fois, je ferai une commande spéciale vêtements enfants ou bébé. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors, euh, comme d'habitude, il y a des tops, il y a des flops. Je vais commencer avec un flop maintenant. Une robe comme ceci, sur la photo elle apparaît, super belle. Mais quand je l'ai reçue, franchement le tissu est... C'est un tissu digne d'être porté, peut-être euh, même limite à la maison, je me pose des questions. Donc voilà, je la trouve très très cheap, j'aime pas du tout. Donc ça, c'est un gros flop pour moi. Ensuite, j'ai un jean ici à côté que je vais vous montrer. Alors ça, c'est un gros coup de cœur. J'adore la broderie qu'il y a. La taille fit super bien, vous voyez. Et de ce côté-là, vous avez la broderie au niveau des hanches et aussi en bas du pantalon. Donc voilà, ça c'est un jean vraiment magnifique. Très, euh, très élastique, stretchy comme on dit. Très très confortable. Euh, une fois porté, voilà, c'est un tissu très très léger. Ensuite j'ai pris un t-shirt que j'ai adoré, franchement je l'ai même porté euh, Pour vous dire, donc c'est un t-shirt tout simple noir Ce que j'aime bien c'est la qualité du tissu et la longueur du t-shirt Et puis là c'est marqué Star Wars Donc si vous êtes fan de la saga Star Wars, vous allez trouver votre bonheur Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations ainsi que les tailles que j'ai pris Puis j'ai pris un body, donc celui-là j'hésite encore, Je n'ai pas encore essayé je sais pas si c'est un top ou un flop. Le tissu me fait un tout petit peu peur. J'ai l'impression que c'est un tissu qui ne laisse pas le corps respirer. On a l'impression qu'on transpire dedans. Euh, mais bon, pour la couleur, ou les.. Voilà, voilà c'est imprimé avec des fleurs et tout ça. Je trouve que c'est très joli comme couleur. Par contre le tissu, je ne sais pas. Donc ça c'est un body, voilà, des bodies qui se ferment en bas. Et d'ailleurs j'en ai pris d'autres que je vais vous montrer par la suite. J'ai ici à côté de moi une tunique style soie mais bon c'est pas de la soie ça c'est clair mais le tissu est quand même vraiment top, très léger, très très frais, agréable à porter en été elle est super longue aussi donc ça j'aime bien et puis là j'ai un blazer donc si vous vous rappelez bien je vous ai montré ce blazer là euh, en noir en rouge, vous étiez nombreuses à me faire des compliments quand vous m'aviez vu porter le rouge euh, cette fois-ci je l'ai pris en rose comme ça et je le trouve vraiment très très beau, très joli. C'est un must-have dans sa garde-robe. Euh, il est vraiment lent derrière. Ça cache bien les formes et puis j'aime bien le, le design des manches. Un peu, voilà, comment on dit euh, Retroussé, voilà. Et si j'ai un petit flop, c'est une robe. Donc pareil, ça ressemble à la robe que je vous ai montrée avant. Mais voilà, une fois reçue, c'est pas quelque chose que je vais porter du tout. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur la maison j'aime pas quand c'est trop long, voilà c'est gênant et euh, l'extérieur alors là une autre tunique à petits pois comme ça ces motifs là font euh, ça cartonne cette année donc euh, j'aime énormément voilà je l'ai pris comme ça j'ai pris une autre aussi qui ressemble à celle là de chez Primark que je vais pas vous montrer dans ce haul là mais je vais forcément vous la montrer dans un lookbook prochainement juste le temps de me rétablir un tout petit peu et de retrouver mon corps à l'état initial avant avant ma grossesse donc je disais une tunique cette tunique là est vraiment magnifique donc vous pouvez la serrer au niveau de la taille elle est vraiment longue pour quelqu'un de, de qui porte le hijab voilà c'est ça convient parfaitement et puis le tissu aussi il est bien frais et tout ça on sait très bien que ça commence à faire très très chaud donc j'ai aussi un autre body celui là je vous avoue que euh, il me fait un petit peu peur donc je l'ai pris en vert, mais par contre il est vraiment très très transparent. Et concernant les manches aussi, je les trouve un peu courtes par rapport à la taille du body. Donc euh, reste à savoir avec quoi je vais mettre. J'ai pris aussi une robe verte comme ceci, mais c'est une robe, voilà, c'est une robe maxi, mais qui fait plus euh, soirée, euh, occasion spéciale, etc. Avec des manches comme ça en dentelle, vous voyez. Et euh, elle est extrêmement longue. C'est une robe maxi. Vous voyez, j'ai un autre body ici. Voilà, celui-là, j'adore. Celui-là est vraiment magnifique. Donc, celui-là, je compte le mettre avec un pantalon palazzo taille haute noire. Voilà, une fois porté, il est juste sublime. Vraiment, le tissu est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop beau celui-là. J'ai ici une combinaison. Alors, celle-ci, j'ai adoré les motifs. Elle est noire. Le pantalon, très très large. Très confortable, très agréable à porter. Euh, J'adore le motif, c'est à dire c'est imprimé. Il y a des fleurs, mais c'est pas exagéré donc c'est vraiment mon style. Et je la vois très bien avec un blazer noir ou quelque chose comme ça pour l'été. Et elle vient aussi avec une ceinture au niveau de la taille. J'ai aussi euh, une tunique comme ceci, vous voyez, une couleur grise brodée. Vous voyez, par contre, celle-ci il faut bien la repasser. Ça ressemble, le tissu ressemble un petit peu à du lin. Mais euh, ça reste quand même léger et bien frais pour, euh, pour les, les saisons euh, printemps-été. La voici. Et au final, pour les habits, j'ai pris cette tunique. Voilà, en bleu comme ceci. En, je sais pas, si c'est du bleu ou du vert d'eau, je dirais. Euh, voilà comment elle se présente au niveau des manches. Elle est bien longue avec une sorte de ceinture sur le côté. Franchement, elle est trop belle. Donc la plupart des trucs que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, c'est que des tops sur le site SHEIN ce mois-ci. Et pour les accessoires et chaussures, j'ai pris un sac. Voilà. Comme ça. Un sac bandoulière. Euh, j'ai trouvé que cette couleur-là, euh, quand venait... Ça convient très bien euh, au printemps et à l'été. Donc j'ai profité pour la prendre et puis j'ai pris des chaussures. Donc pour les chaussures, je vous avoue qu'elles sont trop trop belles. C'est une belle paire de chaussures. Euh, elle existe en deux couleurs. Donc j'ai pris du rose comme ça et elle existe aussi en noir je crois. Donc j'ai pris ma pointure habituelle du 36. Très bien faite. Mais par contre, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir marcher avec ces talons-là parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis de talons. Et un dernier, mon gros gros gros coup de cœur, ce sont ces baskets là, blanches, avec du bleu derrière. Elles sont trop belles, elles sont canon. Je comptais acheter une paire qui ressemble à ça, à Lacoste, qui coûte plus de 100 euros. Mais franchement, quand j'ai reçu ça, j'ai renoncé immédiatement. Puisqu'elles sont aussi très confortables, ça sert à rien d'avoir une collection de, de, de baskets qui sont toutes pareilles. Donc voilà, j'ai gardé ça. je suis vraiment contente. De, de recevoir cette paire là, elle est vraiment magnifique je chausse du 36 j'ai pris du 36 et ça fit super bien il n'y a pas une odeur désagréable ou quoi que ce soit, la finition est là, tout est là franchement elle est topissime c'est mon gros coup de cœur pour ce haul SHEIN de ce mois-ci donc voilà les filles euh, mon haul touche à sa fin j'espère que les articles que vous avez vu vous ont inspiré vous ont donné une idée euh, des nouveautés qu'il y a sur le site il y a aussi le côté fille, comme je vous ai dit euh, plutôt enfant, donc si vous êtes intéressé, mettez le moi en commentaire et puis si vous voulez voir euh, une vidéo FAQ euh, posez moi votre question, j'espère vous revoir très très bientôt, que je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye